I'm going to Entrez dans votre chambre, tout de suite. Mais vous êtes qui Faites ce que je dis, c'est pour votre bien. Allô Allô C'était qui Je quand de le cheveux qui n'est pas dans la chambre. Y'a rien On va en pas. Ouais, je rentre sur internet et j'arrive. Ok. Tiens, c'est vrai qu'il y avait une banque russe qui prêtait des chats à ses clients mmh. tu me rappelles que tu cherchais au départ déjà Bah je cherchais la météo pour cet après pourquoi Oh, pour rien. T'en as d'autres tes infos à la compte comme ça là Ah bah ouais, hein. si tu veux je te les google actu. Ouais, vas-y. Alors, insolite, il en de la Belgique à Bruxelles. Santé, la folie de la réflexologie. Télé, à la remplace Olivier carton à la tête de TGO. Sport, le curling français entre en une nouvelle dynamique Parce que Josh est mauvais au curling. Ouais, ouais. Athlétisme, médaille d'or pour le 4 x 400 mètres français C'est pas fini, cinéma, sortie internationale de Super Nemours 4 Ah et ça c'est intéressant Ils disent que la chirurgie est temporaire à l'Espagne de fin 2015 Ouais on se bouge on va pas passer notre vie ici Ah tiens, le groupe de Benjamin, Daniel et Antoine ils font euh, pour leur TPE ils font la boussole faut qu'on s'y mette, nous hein! Tiens, t'as le dernier Watch the Cut? Ouais, bof, je préfère la salle G. Ah, finalement, ils font le magnétisme. Putain, mais ils changent tout le temps! Oh, bah, t'exagères, hein! Ah bah non, finalement, il fallait trop noirs. Ah bah non, accélérateur de particules. Ah, ouais, c'est facile comme sujet. Et puis, euh, pour l'expérience, ouais. ouais, c'est facile, hein. A ton avis, Eddy Malou, là, il dit les rollers ou les relais Bah, les rollers, je pense. Comment ça, les rollers Bah, les, les rollers, quoi. Exactement, les rollers. Ouais, les rollers, ouais. Les rollers Ouais, t'es lourd, là. Il dit les rollers. Et bah, c'est ce qu'on va voir. Il dit fout quoi, là Bah, c'est les rollers. Il Euh, Excusez-moi, il habite où il...